Voilà 30 ans que Joël Magnusson a quitté ce monde. Décédé le 15 mai 1982 à seulement 29 ans, il était une fois. Une ravissante et pétillante blonde. Adulée pour son talent comme pour son charisme. Mais dans l'histoire, la chanteuse ne reste pas heureuse jusqu'à la fin des temps. Découvrez les secrets de l'artiste au destin brisé. De ses débuts dans une boîte de striptease au mystère de sa mort. En passant par ses succès avec le groupe Il était une fois, Joël Mabjonson est décédé à seulement 29 ans. Le 15 mai 1982, la chanteuse du groupe Il était une fois aura connu coup de foudre et demande en mariage à 16 ans. Gloire, amour fou, mais aussi enfer de la cocaïne. De l'héroïne et immense solitude. Secret de l'interprète du succès, j'ai encore rêvé d'elle qui a fait tourner les têtes et dont la mort est. Encore aujourd'hui. Entourée de mystères, je vais donc essayer d'établir le contact, voir si j'ai des réponses. Bonne écoute. Et je vous remercie de me suivre. Bonjour, mmh. j'aimerais savoir si mademoiselle Joël va bien. Merci. Pouvez-vous me dire, toi, vous êtes parti, s'il vous plaît Est-ce que vous êtes en, en paix, dans la lumière Je vous remercie si vous m'avez répondu. Je vous remercie si vous m'avez répondu. Vous pouvez repartir. Merci, au revoir.